Savish je n'aime pas. Yogg, c'est trop naze. Varden, hein. Varden on l'utilise plus pour le pouvoir que pour le, le buddy. Hein. Est-ce que tu penses que les lobby legends vont revenir Non non je pense pas. Je ne pense pas. Tu en as pensé quoi de Neymar qui a pleuré en live après avoir perdu un million à la roulette en ligne Alors il n'a pas perdu un million, c'est la.. Je rappelle que les paris en. C'est pas des paris en. Ah c'est la roulette, c'est ça. La roulette c'est interdit en France hein. D'ailleurs euh... Attendez On est d'accord il a fait ça à Paris ou pas que s'il a fait ça à Paris il a pas le droit de le faire Il faut lui faire un procès <rire> C'est vrai il a pas le droit S'il a fait ça chez lui à Paris C'est interdit tu n'a pas le droit de streamer en France des jeux de roulette. Sur des... Euh... Ce qu'il a streamé son truc. C'est autorisé que dans les casinos physiques, tout à fait. Après, cet argent-là, c'était la boîte qui l'a sponsorisé, qui lui a donné. Bah, un million à lui, puis un million à lui, il s'en fout, le gars il est milliardaire. Mais... mais euh... bah, J'en pense que c'est un peu ridicule, quoi. En vrai, ça me fait plus de la peine qu'autre chose. Moi, j'aime bien le foot. Je... Mon... Franchement, euh... je trouve que c'est un des plus beaux joueurs. Avoir joué, clairement. Même si euh, c'est peut-être un des plus critiqués. Mais euh, moi j'adore le foot et. Je pense dans le monde, euh, est, il est dans mon top 3 quoi. Des joueurs les plus beaux à avoir joué. Pas forcément le meilleur, parce que forcément il est pas tellement. Euh... Après on va pas parler de foot, hein, mais. Mais ouais, bref. Je trouve ai qu'en talent pur et. Je préfère le voir jouer que Messi par exemple en talent pur. Enfin bref. Mais sinon, euh, dans le cadre d'un partenariat commercial avec Blaze, un opérateur qui n'est pas... Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, les casinos en ligne, c'est interdit en France. C'est pour ça qu'ils vont à Malte. Bah, le truc, c'est que c'est un fléau, ça, quand même. Hein. Les, par les paris sportifs, les... Les, les, les casinos en ligne, les trucs comme ça. Euh, sans blaguer, hein, c'est un vrai fléau. Hein. Alors nous, on, on, on joue à des jeux de cartes. Donc on va dire qu'on a un contrôle de nos émotions. On a quand même un rapport avec les jeux comme ça, un peu de stratégie et tout. Si on considère que les jeux d'argent et tout, ces jeux-là, ce sont entre guillemets des jeux un peu de stratégie. Euh, attendez. C'est rigolo ces deux-là. En vrai, je sais pas si c'est très fort, mais. Et donc, oui, bref, on a un, un, un rapport avec ces jeux où on fait que. Ce qui fait que même. Bon, moi j'en fais pas. Je, je... Autant j'adore le poker, mais les. les... Les trucs casino euh, en ligne et plus les, euh, comment on appelle ça, les paris sportifs j'en fais pas. Mais je pense que je pourrais en faire sans être accro parce que j'ai un contrôle de mes émotions grâce aux au, au jeux de stratégie, aux jeux de cartes. Mais le gars qui sait pas ou le gars qui est jeune, ben en vrai il se fait, il se fait vite avoir et après il y a une espèce de tilt, un une espèce de machin, c'est une drogue hein, franchement c'est, moi je pense c'est un vrai fléau hein. c'est le, le peut-être un des plus gros fléaux. Que On va dire lié à internet Que l'on a Clairement Donc euh... Ouais je trouve ça grave en vrai Je trouve ça triste pour lui et je trouve ça grave De, de propager ce genre de choses Enfin bref on s'en fout non alors, va pas un rôle, je pense. J'ai envie d'avoir ces cartes-là. Et le fait qu'il y a un mort, on a envie de... Oh, super, ça. <rire> Les paris sportifs font des ravages niveau endettement. Ouais. Bah Niveau endettement, niveau tout. Euh, bah Financier, évidemment. Familial, etc. Ça, en fait, ça détruit le mental, quoi. Ça détruit le, le ciboulot, quoi. Comme le poker, sauf que le poker il y a une vraie pédagogie. T'as toujours des potes qui disent hey « Eh mec, fais gaffe, euh, t'es vraiment nul à chier. <rire> Arrête de jouer, t'es vraiment nul à chier. » Tu vois, le Paris sportif, il y, y a le côté hasard qui est encore plus présent que dans les jeux de poker, etc. où tu peux te dire « Allez, je vais me refaire là, c'est vraiment, j'ai pas eu de chance, je vais vraiment me refaire et tout. » Par exemple le gars cette année je sais pas qui a misé sur tous les matchs de l'OL en se disant Ouais là je vais me refaire <rire> Bah ouais non ils sont pas bons mais je vais me refaire Bah le gars il est ruiné hein. Donc c'est compliqué Allez bah, focus J'ai juste envie de up Et c'est tout J'ai un pote qui s'est mis dans la merde à cause du poker. Enfin, moi j'ai un pote qui il... Il perdait beaucoup d'argent au poker, bah, il s'est auto-banni. Vous voyez, il avait le, le mental, entre guillemets. Et pourtant on ne l'a pas aidé, hein. il s'est auto-banni des sites. Tu peux sur les sites, je sais pas, Winamax, Pokerstars et autres, dire, euh, bah, je me bannis euh, 6 mois. Et pendant 6 mois, il ne pouvait plus jouer. C'est trop tard, il s'était banni. Genre, euh, il fallait vraiment qu'il reenvoie euh, plein de documents, machin, et en fait la flemme fait que tu ne le refais pas, quoi. Mais c'est intéressant. Si tu frises, ça te fait deux trips ou pas Non, si je frise, il n'y aura pas de nouvelles cartes. Parce que je friserai 5 cartes, donc il n'y aura pas d'actualisation. L'actualisation, ça c'est... L'effet se fait par actualisation. L'actualisation se fait, si jamais on board, il manque une carte. En taverne 4, il y a 5 créas. Ça, enfin, je dis pas de conneries. Hein. Donc si j'en enlève une, il y aura actualisation. Mais là, j'en enlève pas. Il faut faire gaffe avec ces jeux, franchement. Alors, euh, euh, je sais pas si je suis le mieux placé pour euh, faire de la pédagogie là-dessus, parce que moi j'adore le poker et et, et puis euh, et puis voilà, j'adore le poker. <rire> et je trouve que le poker c'est quand même différent que euh, les paris sportifs et les jeux de roulette. Ça, c'est plus un, plus un par tour. C'est triste, hein. Je le pas le froid Par contre, euh... pas mal ça. Par contre, je me demande, et c'est devenu gros, euh, s'il faut geler un pipe. C'est dur en vrai. Mais il y a souvent des 1, des 2 qui vont proc. Je crois que je vais le geler. C'est un peu bizarre, mais. À mon, sens, à mon sens, pardon, beaucoup manque de discipline. Euh, à ce niveau et prennent le rêve pour la réalité. Ah clairement. Alors au poker un peu moins encore une fois il y a quand même un gros travail de pédagogie qui fait par les joueurs entre eux et, et puis voilà C'est franchement moi je trouve que le poker c'est l'école de la vie mais enfin bref c'est un autre débat. Ça t'apprend tellement de choses sur le contrôle des émotions sur les... les mathématiques de manière générale sur la variance etc. sur les coups de chance. Tu... En fait dans la vie tu peux très vite savoir si un joueur joue à des jeux de stratégie ou non. Le gars qui dit j'ai pas de chance. En fait qui dit plusieurs fois dans la journée. ouais, oh, Là j'ai pas eu de chance. Là j'ai pas de chance. Tu sais que le gars il, il considère que la chance c'est quelque chose qui existe. Bim. C'est pas un joueur de, de jeu de stratégie. Bref on s'en fout. Euh, je viens de voir que ton code HelloFresh fonctionne pour commander en Nouvelle-Zélande. Ah ouais Bah let's go man. Hein. Ah ouais j'ai un nouveau code HelloFresh. Incroyable. Euh, et en plus il marche pour la Nouvelle-Zélande. No joke. Non mais fonce hein. En vrai si ça marche faut que tu fonces. Le... Et le fraîche c'est incroyable. Et l'offre elle est dingue. Bon. Ah dommage. Quel risque. On est quand même pas mal hein. Ouais, c'est des beaux bébés. Des beaux bébés. Est-ce qu'on veut les Fana de feu d'artifice Vraiment pas sûr. C'est un peu bizarre comme carte. Genre, t'achètes les deux et tu donnes des plus deux plus deux. Ouais, je crois que ça peut être rigolo avec Varden. C'est le problème de ne considérer que la situation idéale et se dire si elle n'arrive pas, j'ai pas de chance. Ouais, c'est ça. Je vais tester ça, ça fait 7,50$ 7, le repas. 4,30€. Ouais, c'est pas cher, hein, franchement. Et Les repas sont fous, franchement. Euh, je ne vais pas faire de la pub pour HelloFresh euh, pendant ce stream, parce que j'en fais euh, beaucoup en ce moment déjà. Mais euh, bon, Je vous en parlerai plus tard, mais vraiment, HelloFresh, le... ça change une vie, hein. sans blaguer. Euh... Vous, invite... vous avez le lien je vous le mets dans le chat Et là dessus franchement sans blaguer j'engage ma responsabilité La responsabilité de tout mon travail Vous allez voir que vous pouvez y aller les yeux fermés Vous, la vous allez faire des économies et adorer le concept oh, Il a pas de board lui hein. Ou alors c'est moi qui suis vraiment en avance Ce qui est possible en vrai Et l'autre par contre il était vraiment énorme hein. Le murloc le ça parce que franchement Ou alors je l'ai pris sur un mauvais timing je crois Ok, strong. On va juste up. Il a zéro créa. Ok, ok, bon, on n'est pas trop mal là. Ouais, l'idée, c'est de perdre de l'argent. C'est jouer l'argent que tu peux perdre. Bon, ça, c'est la règle de base, mais... Non, mais le problème, c'est pas jouer l'argent que tu peux perdre. Le problème, c'est l'addiction dans ces trucs-là. Parce qu'évidemment, tout le monde va, au début, y aller avec 20, 30 euros. Je sais pas, tu vas dans un casino. Bah, tu te dis, allez, je prends 30 euros. Je perdrai pas plus que 30 euros. Ça, tu peux avoir cette... Euh, cette force mentale, entre guillemets. Mais... Le problème, c'est qu'après, tu peux être addict et dire... Tra, j'y retourne. Et tu vois, petit à petit, machin, et... Franchement, le. Après, l'ambiance dans un casino, elle est quand même. Il y a quand même vraiment que des personnes âgées qui savent plus quoi faire de leur, de leur retraite. Et qui. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. J'ai gagné au casino d'ailleurs il y a deux semaines. Je suis allé au casino de Devon Lesbains. Euh, à la machine à sous, j'ai mis euh, 40 euros. Non, j'ai mis 20 euros à la machine. <rire> Ouais, je suis un sacré gros joueur. Hein. J'ai mis 20 euros à la machine à sous. Une machine trop belle. Il y a Aladdin. Il fallait frotter une lampe. J'adorais. Je faisais que frotter la lampe. Les gens ils étaient tous comme ça. Il y avait des personnes âgées en mode euh, en train de mourir. Et moi j'étais comme ça. <rire> je frottais ma lampe comme un, comme un gros fada. J'ai mis 20 euros. J'ai gagné 60 balles. Let's go. J'ai failli acheter une, visa, une villa à Divonne, mais bon. Il me manquait un petit peu. Une villa de Qatari. J'ai failli acheter toute les, la rue des Qatari là. Mais finalement. Ouais, il me manquait euh, 20-30 millions à peu près. Mais j'étais pas mal. Hein. Bon, je me focus, arrêtez de m'embêter. <rire> frotte-moi, frotte-moi. <rire> C'est pas mal les deux hein Laissez-vous tenter par une tasse de tir ça va faire de gros dégâts Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Il manquait un peu. Non mais en vrai sans blaguer hein, c'est une, une vraie histoire là c'était quoi, il y a deux semaines, un truc comme ça Je suis allé au, ski, au casino de Divonne et... Euh, moi, j'aime bien les, les, les enfin bien les machines à sous. J'y vais franchement une fois par an, mais... Je sais pas, je trouve ça beau, quoi. Il y a des belles machines et tout, et, mais je mise jamais plus de 20, 30 balles, hein, franchement. Là, j'ai mis 20. Je me suis dit, je mise jusqu'à max 30, 40, mais je commence par 20. Et en vrai, je suis monté super vite à 40 et après 60 et, et j'ai retiré à 60. Je me suis dit, bon, je fais 60, j'arrête. Bah c'était cool en vrai, avec ma lampe là je faisais que de frotter ma lampe Ah <rire> elle est trop bien cette machine, bref <rire> Je fais de la pub quoi, c'est honteux Je fais de la pub à un casino Alors je suis même pas payé en plus Tu devrais l'acheter pour jouer chez toi Non mais là c'est le plaisir d'être dans le casino J'aime bien les personnes âgées moi, c'est rigolo en vrai c'est toujours le plus jeune et tout. Je peux séduire comme ça. <rire> Je me fatigue. Ok. Dragon. Ouais. Ouais, c'est pas évident. Bon oh bah hop. Bah, J'en prends quand même un. Ou deux, hein. On va virer je crois. Voilà qui en fait j'ai envie de tripler eux. Est-ce que j'ai vraiment envie de tripler Fleeroy Non c'est pas choquant moi. C'est suis plus pas. Ah mais ça m'a fait rire. <rire> Bref, j'ai plus de quoi je parlais. Arrêtez, je suis pas concentré là. Après, je perds à cause de vous là. Enfin non, ça coûte hyper cher. Les, franchement, les machines, elles coûtent hyper cher. Puis, pour le peu que j'y joue, mais sans blaguez, hein, j'y vais une fois par an. Une fois par an, je vais au casino. Je suis ce qu'on appelle un régulier, mais je joue 20 euros par an. <rire> C'est un sacré régular, hein. Ah, il faudrait un petit euh, une petite Nadina ça serait pas mal. Ouais, oh, il s'écrase hein. Oh, easy hein. Easy peasy hein. OK, OK. <rire> Ah. Vraiment tout Ah. Voilà, ça qu'on veut. un peu bizarre cette game. Mais trop bizarre cette game. Mais en vrai je la trouve rigolote. Ah non. Pourquoi j'ai déjà deux taunts bah, Franchement si on triple ça. Elle était au tard. Hein, et on fait ça. On triple. Ouais, let's go. Trop chelou cette partie de jeu vidéo. J'ai déjà essayé en vrai de séduire aux machines, mais, a... mais c'était une blague, c'est pour ça. Il y a que des personnes âgées. Et puis moi, je suis pas spécialement quelqu'un qui séduit. L'idée c'est que c'était une blague à la base. <rire> bah, Nadina serait bien avec eux. Pourquoi j'ai gelé Kalegos, double Kalegos. c'est peut-être un peu tard. Il y a toujours une part de vérité dans les blagues Bah parce que je pense que les gens en séduisent dans les casinos j'imagine. Alors il a pas toujours une part de vérité. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que parfois il y a une part de vérité dans les blagues. Mais là en vrai. Euh... Ça va, ça va, ça va le faire. C'est lui qui nous bloque en fait les murmures morts et compagnie non je peux pas amener ma mamie aux machines à sous elle est trop âgée ok ok oh sérieux elle est folle cette partie Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Là, je vois un zap doré. La partie qui n'existe pas, elle n'existe pas cette partie. En fait, je suis en train de scaler avec un fana, un gros fana. Et t'es fana toi. Un fanat de feu d'artifice et des strange strips qui se boostent entre eux. Les deux frérots là. Les deux frérots, le petit Fana, les petits Léo il se fait plaisir. Le petit Zap il est là parce qu'il a le mérite d'exister. Je, de Je sais pas où ça va aller mais en tout cas on est déjà top 3 avec cette compo. Hein. Bah top 2 hein. Je crois, on va utiliser ça, mais... à droite Non... Mais non... Ouais, je crois que je passe quand même. Ok, ok Le petit top 2, let's go Bon, Tess, elle va nous martyriser, hein. Elle a pas perdu de PV. Heroic Doris, ça change rien, ouais. L'idée, c'était vraiment de profiter des fanars, c'est pour ça que je les ai achetés. ouais, c'est pas mal, hein. J'aimerais bien une Nadina, j'ai déjà dit mais... Ah, je l'achète, euh, je peux pas l'acheter, ah si je peux l'acheter. En fait la question c'est qui qui c'est qu'il nous faut voter pour Parce qu'en vrai j'ai envie d'acheter Nadina, par contre est-ce que je vire lui ou lui Non mais je vais virer lui. Je garde Zap hein, on est d'accord. Je sais pas si Zap va faire des choses. Allez, on va dire que Zap fait des choses. Oh, j'aime trop ma compo. What the fuck, cette compo Cette compo Les fusées de feu, Gandalf Les fusées de feu Non, mais cette compo, elle est incroyable. Hein. C'est ça que j'aime trop avec ce perso. C'est que tu fais des compos que les autres personnes ne peuvent pas faire. Toi, tu triches, en fait, un peu avec ça. C'est pas une compo, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas une compo. C'est un enchaînement de 7 créatures. C'est un, une combinaison de 7 créatures. Du champ de bataille, hein, par contre. On n'est pas sur des créatures de Yu-Gi-Oh ici. Il n'y a pas des 9000-9000 pour un mana. Bon. Et je suis derrière. Je hein. me suis battu quand même. Hein. Ah il joue combo, dommage, dommage L'archétype combo, pirate mana infini Ah c'est dommage parce que notre combo est exceptionnel Mais en face on joue contre mana infini Donc euh, on ne peut rien faire Il nous manque un Leroy non Je crois qu'il manque des Leroy dans notre compo. J'imagine que ça c'est déjà pas mal. Non, c'est pas gagnable, mais on va jouer jusqu'au bout. Hein. On va pas concede. C'est pas parce qu'on a perdu qu'il faut concede. Si peut-être, mais... On va mettre eux pour qu'ils tapent les mounted. En fait, on veut taper les mounted avec les bébés. Ouh. Écoutez, on a fait des choses super belles. Hein. On a vraiment fait des choses belles. Hein. En fait, euh, j'ai voulu partir sur quand même une combo classique. Vous voyez, avec les tranches trip, choper un Kalego surtout avec le pouvoir. J'ai jamais eu. Euh, avec les, les, les, euh, les hommes T, les Théotards. J'ai voulu partir sur une compo avec trois races. Mais finalement, il fallait quand même Théotard doré. J'étais bloqué par euh, le fait d'avoir euh, ça en gros. J'avais un Leroy doré. Enfin, vous voyez, c'était un peu compliqué en termes de placement. Donc en fait, j'ai continué dans mon... Dans mon truc à 4, là. C'est quoi le nom de cette carte, d'ailleurs Le Fana, dans le Fana de Feu d'Artifice. Et j'ai vraiment fait une compo Leroy-Fana. Oh non Oh non c'est tellement mal mis Oh waouh c'est frustrant Je pense que je suis quand même méga derrière C'est quand même tellement frustrant Franchement si je trouvais deux montines dans la ligne Je suis pas si mal hein, parce que ma compo il y a quand même deux races dedans Il y a mort vivant et En vrai sans blaguer Si je trouve une mantine J'en trouve deux tu remplaces ça et ou même les dragons, peut-être un dragon par une mantide ou un truc comme ça. T'as peut-être moyen, t'as peut-être moyen. Bon, GG. En tout cas, c'est une sacrée partie.